La Bibliothèque de Benestrof propose à ses lecteurs la mise en valeur des collections sur sa page Facebook. Elle y présente également une vidéo sur le jardin partagé créé devant la Bibliothèque. Elle participe activement aux insos livres « Création d'un roman photo converti en BD, règlement de l'école en BD ». Ben, moi, c'est Vaila Anastasia, donc, bibliothécaire bénévole, et donc les, les collègues. Donc, je vais laisser chacune se présenter. Isabelle, Isabelle Grosjean, bénévole, la dernière bénévole euh, entrée dans la bibliothèque. Bonjour. Lucie Oquel, bénévole aussi. Je suis euh, à la bibliothèque depuis euh, 91, 1991. Au départ, on, était, on avait une toute petite bibliothèque dans un tout petit local, un garage, un ancien garage qui a été aménagé. pour, euh, Il faisait 10, à peu près 10 mètres carrés. <rire> C'était vraiment très très petit. Et puis euh, donc ça a démarré comme ça. On essaie de faire un maximum d'activités possibles avec la, avec la commune, donc beaucoup d'événements, surtout vis-à-vis -vis des écoles. Euh, L'école est juste en face donc on en, on en profite pour essayer d'avoir un maximum euh, l'attention des enfants, leur donner le goût de la lecture. On essaye aussi de renouveler régulièrement euh, au niveau euh, des livres. Donc on fait beaucoup d'échanges avec les autres bibliothèques ou avec euh, la BDP, donc la bibliothèque départementale, pour essayer d'avoir toujours des, des fonds, euh, des, des stocks qui intéressent les gens. En tout cas c'est une petite bibliothèque qui a euh, le même fonctionnement qu'une qu bibliothèque qui serait ouverte plus souvent puisqu'ici c'est ouvert le deux jours, le vendredi et le samedi. Euh, samedi matin uniquement je pense. Hein. Et, et moi qui, qui ai découvert cet endroit en tant que lectrice, que j'ai apprécié particulièrement, c'est la chaleur humaine, il y a vraiment un sens de l'accueil extraordinaire. L'équipe offre chaque samedi le café à ses lecteurs, créant ainsi un lieu convivial et propice aux rencontres. Euh, en fait, quand on dit soirée apéro, en fait, c'est on fait un événement à la bibliothèque où les gens, euh, que soient les bibliothécaires ou les membres de, de la mairie, euh, ramènent un petit peu des, des petits, des petits fours et compagnie. Et autour, autour c'est comme à la nuit de la lecture, autour des livres, on va faire des activités, on va inviter les gens à bouquiner avec nous, à piocher des livres recommandés pour, les, pour tous les types de publics, on va mettre des livres en avant, d'autres moins, et puis on va tâcher d'avoir une ambiance conviviale, comme la bibliothèque au, au quotidien.